Depuis le 1er mai, l'intégralité du réseau et de la vie du réseau est portée par la coopérative Oasis, qui est cette structure autonome juridiquement par rapport à l'association Colibri. Ça a commencé avec le lancement d'un manifeste en 1997 par Pierre Rally qui a décidé de mettre en place un, un petit réseau d'une dizaine d'écolieux qui était euh, entièrement autonome alimentairement, énergétiquement euh, et qui misait un peu sur des concepts comme l'abondance et la résilience. Donc dans les, un peu avant les années 2000, un réseau s'est monté qui s'appelait Oasis en tout lieu. C'est à partir de 2014 que l'association Colibri, qui avait été montée à l'initiative de Pierre Rabhi aussi, a décidé de se saisir de ce réseau et de cette thématique de l'habitat écologique et collectif pour donner un second souffle et permettre aux gens de réaliser une espèce de transition globale incluant l'alimentation, l'énergie, l'habitat, de façon très concrète. Depuis ce lancement en 2015 aux Zamanin, il y a eu quelques éléments clés que je peux citer ici. Le premier c'est le lancement de la campagne au cours de l'année 2015 où là toute l'association Colibri s'est mise au service de ce, cette idéologie d'Oasis et de, de ce concept là. Le deuxième ça a été en 2016 le lancement d'un MOOC donc d'une formation gratuite en ligne qui s'appelait concevoir une oasis et qui a réuni plus de 20 000 personnes. De ce MOOC ont émergé près de 400 projets. Et de là ont découlé le réseau des compagnons Oasis, des accompagnateurs. Et, euh, le troisième grand moment, ça a été euh, la mise en place d'une carte commune entre Colibri, donc toutes les Oasis du réseau Colibri, et Habitat Participatif France, donc tous les habitats participatifs du réseau euh, euh, anciennement Coordination. Donc, en fait, ce qui fait la spécificité du réseau des oasis aujourd'hui, comme je le disais, c'est l'extrême diversité des réalisations, donc autour du socle commun, euh, de sobriété, d'autonomie, de collectif, de soucis euh, de la terre et du vivant, il y a euh, des manifestations très diverses. Euh, par exemple, on a des... des... Je pense à un, une ressourcerie, là, au Vigan, qui est portée par euh, euh, une bande de joyeux militants artistiques euh, euh, très engagés politiquement, qui euh, font euh, de la ressource, c'est-à-dire qu'ils utilisent le déchet pour se développer, qui ont un éco-village aussi, et donc qui, eux, sont... Euh, euh, voilà, qui appartiennent à une culture politique très marquée. À côté de ça, on a un monastère, le monastère de Solan. Euh, c'est des non-orthodoxes qui, elles aussi, pratiquent l'autonomie, le collectif, la sobriété. Euh, à côté de ça, on a euh, bah, à Villeurbanne, euh, le village vertical, c'est une barre d'immeubles avec euh, un potager, euh, euh, des panneaux solaires sur le toit, euh, du logement social. Donc, le projet Oasis, qui a été lancé par Colibri en 2014, puis vraiment en 2015, il a pour objectif principal de soutenir la création et le développement de tous les écoliers aujourd'hui en France. Et ça donne lieu à plein de missions un peu différentes. La première et la principale, c'est l'animation du réseau. Donc C'est un terme un peu fourre-tout, mais concrètement, ça veut dire tenir la carte à jour, faire en sorte que les lieux qui sont inscrits dessus euh, mettent leurs données à jour parce que c'est toute la crédibilité, et faire en sorte que les lieux existants qui sont pas dessus trouvent un intérêt à s'inscrire euh, sur cette carte. Plus le réseau sera euh, touffu euh, et robuste, plus tous les nouveaux entrants euh, auront du soutien et de la crédibilité face aux élus ou aux différents partenaires. Donc cette animation de réseau, elle est assez essentielle. L'idée aussi, c'est que les gens dans ce réseau, ils, ils se connaissent pour pouvoir partager des pratiques, se filer des coups de main. Et pour ça, on organise notamment un festival annuel qui s'appelle le Festival Oasis, qui est assez génial, qui réunit un peu plus de... Bon, cette année, c'était un peu plus de 200 personnes et près de 100 oasis représentées. Et là, il y a tout. Il y a des formations, des danses, des moments informels, des, des moments d'art, ouais, de, de, de, de projets artistiques. Enfin, il y a plein de choses. Et il y a plein de rencontres régionales aussi qui permettent aux lieux sur leur territoire de se mettre en lien les uns avec les autres. Donc, tout ça, c'est l'animation de réseau. Il euh, y a un deuxième, une deuxième activité qui est hyper importante qui est la création d'outils euh, génériques et gratuits, les mêmes pour tout le monde. Donc là, c'est euh, des bases de données, de ressources, de statuts juridiques, de modèles économiques. C'est des cartes, des fonciers qui sont disponibles pour les lieux, qui cherchent des endroits où s'installer, des cartes de professionnels. Dès qu'il y a un besoin qui émerge, on essaie d'y répondre en créant un outil. Et puis le troisième volet qui aujourd'hui, euh, le volet sur lequel on porte toute notre attention, c'est euh, celui du financement. En fait, très vite, on s'est rendu compte que euh, un des énormes freins à la création des colieux et, et surtout à leur renforcement, c'est euh, leur incapacité à avoir accès aux prêts bancaires. Euh, pour une bonne et simple raison, c'est que les, les banques ne euh, financent pas ou mal des projets qui sont collectifs et complexes dans leur structure. Donc, En janvier 2018, on a décidé de créer une entité juridique autonome qui permettait euh, d'abriter et de mener toute cette activité essentielle de financement. Ce qui fait que l'activité d'animation de réseau dont je parlais tout à l'heure, euh, de connaissance des lieux, de création d'outils gratuits, euh, d'accompagnement personnalisé par les compagnons Oasis restait du côté euh, et dans le giron de Colibri. Mais toute l'activité de financement, c'est-à-dire la levée de fonds et d'épargne citoyenne et le prêt et l'accompagnement des, des lieux euh, en échange de ces prêts était portée par la structure autonome coopérative Oasis. Euh, en un peu plus de deux ans, là, on est en janvier, en, en mai 2020, on a levé un peu plus d'un million d'euros et on a déjà prêté à 11 projets. Donc, ça a mis du temps à se à se mettre en route, le temps de se faire connaître, mais aussi de, de découvrir un nouveau métier. Mais aujourd'hui, ça fonctionne assez bien et on commence à, à prendre une vitesse de croisière qui nous permet d'avoir un modèle économique viable. Et le grand changement, c'est qu'on a, on a décidé que l'ensemble des activités liées au réseau des oasis euh, devait être portées par la CIC coopérative, qui du coup serait plus cantonnée à l'activité de financement, mais récupérerait euh, toutes les activités d'animation de réseau, euh, de communication autour des oasis et d'outillage de tous les projets, qu'ils soient accompagnés financièrement ou pas. Donc la décision de faire porter l'intégralité des activités liées aux oasis par la coopérative et les sortir de Colibri. Euh, ça a été une, une décision motivée par plusieurs euh, éléments. Le premier d'entre eux, c'est vraiment une question de gouvernance. C'est-à-dire que depuis le, le début euh, du, de la mise en place de ce réseau en 2014, un des gros enjeux, c'était de permettre aux membres du réseau euh, d'avoir euh, une certaine forme de souveraineté, sur la stratégie de ce réseau. La Coopérative Oasis qu'on a créée en janvier 2018, c'est donc une société coopérative constituée de collèges qui permet aux membres du réseau d'avoir leur place dans la gouvernance et d'avoir évidemment leurs droit de regard et de vote dans l'administration de la structure. Sans entrer dans les détails, il y a un collège dans lequel sont représentés les oasis, donc les lieux mêmes, il y a un collège consacré aux accompagnateurs des projets qui ont aussi un regard et une expertise, un collège de tous les sympathisants, des investisseurs citoyens, un collège des contributeurs. Et la deuxième raison principale, c'est la question de, du développement. C'est-à-dire un des gros enjeux pour Colibri, c'est de permettre aux projets de grossir et aux, et aux initiatives de se développer tout en gardant une taille raisonnable pour les structures parce qu'une structure qui grossit, c'est tous les inconvénients qui vont avec en termes de lourdeur de gestion, d'immobilité, de, de, de capacité à se transformer. Donc le projet Oasis finissait par non seulement prendre beaucoup de place par rapport aux autres projets, mais en plus être limité dans ses capacités de développement, parce qu'ancré dans le giron de Colibri. Donc cette émancipation, cet SMH, cette autonomisation, elle permet aux membres du réseau de s'administrer eux-mêmes et elle permet aux projets de continuer à se développer sans, sans restriction. Et quel premier bilan on peut tirer de, du processus d'autonomisation euh, Ça a été un processus long. Euh, C'est l'histoire des organisations, hein, de, de les alliances et les séparations. C'est des processus qui sont souvent très délicats, avec des enjeux de territoire, d'identité, euh, des enjeux financiers aussi très forts. Euh, et donc, y, on avait tous à cœur les oasis, les porteurs de projets et les membres de Colibri de faire ça bien. Et de prendre le temps, de discuter, de construire, de, de s'écouter aussi. Donc pendant un an, on a essayé, on a réfléchi aux différentes modalités, euh, et on est arrivé finalement à une convention qui a été validée des deux côtés et qui a, qui a prévu tous les détails de cette autonomisation. Cette convention d'essaimage, de, elle a permis notamment de, de prévoir deux espaces principaux de coopération sur la durée. Euh, le premier, c'est évidemment la partie prenante à euh, Colibri dans l'administration de la CIC coopérative Oasis, parce que Colibri aujourd'hui est membre du Collège des Fondateurs. Qui... Et la deuxième, c'est évidemment tous les enjeux de communication. Euh, Colibri et la coopérative euh, ont convenu que dans les prochaines années à venir, euh, les deux structures communiqueraient sur les activités respectives les unes des autres et que euh, les valeurs que portent les Oasis sont toujours les mêmes que celles portent que porte Colibri et il est évidemment dans, le, dans les, les intérêts des deux structures de continuer à, à porter ces valeurs ensemble et à, et à communiquer de concert autour de, de, de ces thèmes qui sont les mêmes. Quoi. En gros, ça ne change pas grand-chose. C'est-à-dire que euh, nos missions, c'est les mêmes. On anime le réseau, on communique sur les oasis, on crée des outils génériques et gratuits et on finance des écolieux qu'on accompagne techniquement c'est la même chose la, la, la grosse différence euh, c'est qu'on le fait plus au sein de Colibri mais qu'on le fait au sein de la coopérative qui est une structure qui permet à tous les acteurs du réseau d'être représentés et de, de, de, de, de, de s'administrer. Avec la coopérative on peut permettre à chacun et chacune de soutenir les écolieux et de soutenir ces initiatives qui créent véritablement du bien commun en mettant une partie de son épargne à disposition de ses écolieux. Et ça, ça permet à n'importe qui, quelle que soit son envie de rejoindre un écolieu ou pas, quelle que soit sa capacité à vivre en collectif, de quand même faire partie prenante du réseau et d'être en soutien de ces initiatives. N'importe quel citoyen ou citoyenne peut devenir associé de la coopérative Oasis, donc acquérir des parts sociales en plaçant minimum 1000 euros et à partir de là, chaque citoyen ou citoyenne est associé à la structure et participe de la vie du réseau. Donc on les invite à aller visiter les oasis qui financent, on les invite à donner leurs idées, ou pas, ou ils peuvent ne pas s'impliquer du tout. En tout cas, ils rentrent dans la communauté. Il y a vraiment une très, très grande diversité de lieux et nous, notre souci, c'est de faire en sorte que l'appartenance au réseau pour ces lieux-là ne les contraignent pas dans euh, le déploiement de leur identité. C'est-à-dire que le fait qu'ils fassent partie du réseau Oasis euh, ne doit surtout pas les empêcher de se dire euh, éco-amo, de se dire laïque, de se dire euh, orthodoxe. Euh, voilà, donc il faut à la fois qu'on arrive à créer euh, un socle commun et une identité commune qu'on puisse projeter vers euh, le grand public et en même temps laisser la part libre à tous ces écolieux pour qu'ils se déploient et qu'ils soient eux-mêmes.